Écoutez les, les opinions, mais prenez vos décisions en vous basant sur vos désirs, votre, vos, pardon, vos objectifs et votre intuition. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec. Jeudi, PM, vendredi et samedi pour l'Europe. La Lune sera dans les poissons, votre cinquième maison. Les plus chanceux seront les poissons, vos chers scorpions et les cancers.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 Pour ceux entre vous qui travaillent dans le domaine artistique, les énergies durant cette, euh, cette période stimuleront votre créativité et c'est le, le bon moment pour démarrer des projets créatifs ou quoi que ce soit dont vous êtes passionné. Des très belles énergies règnent durant ces journées, alors profitez-en autant que possible. Dimanche et lundi pour le Québec